Bonjour et bienvenue sur ce flash learn conçu et réalisé pendant l'école internationale d'automne 2022. Son objectif principal, c'est de vous donner quelques astuces pour transformer et adapter vos pratiques pédagogiques en fonction du contexte choisi. Alors, il faudra reconnaître euh, les différents modes d'enseignement, que ce soit en présence ou à distance, puis identifier les pratiques adéquates à mettre en œuvre. Nous aborderons ce flash learn à travers quatre axes de travail. Le présentiel, le distanciel, la classe inversée, et la commodalité, et nous verrons comment intégrer les apports du numérique dans vos enseignements. Lors de cette école internationale, un défi a été proposé aux enseignants, conseillers et ingénieurs pédagogiques venus participer. Ce défi, c'était de concevoir et réaliser ce flash learn en une seule journée. Le défi a été accepté et est mené à bien, et c'est le résultat de cette journée de travail que vous vous apprêtez à visionner. Alors je vous souhaite donc de le découvrir avec autant d'enthousiasme que nous avons eu à le concevoir.